L'autre jour j'étais en train de mater des chatons sur Google Images. Ok LM, toi-même tu sais m'amène. Jusqu'à que j'entends ma sonnerie. Pourquoi quelqu'un sonne Je décide d'aller voir, c'est bizarre parce que j'ai vraiment rien commandé à manger. Je regarde par le trou, personne. J'ouvre la porte, personne. Sauf qu'à mes pieds, je tombe sur un petit colis. Alright, j'allume la cam, c'est parti pour le boxing. Et je me dis que très souvent il y a des jeux vidéo qui m'envoient des petits colis pour euh, présenter leur nouvelle collaboration ou pour puber leur prochain événement. Mais ce colis m'a l'air très petit. Oh Qu'est-ce que c'est que ça J'ai jamais commandé ça sur Amazon C'est Daniel qui a commandé ça Il y a une inscription FTN, ferme ta narine Ferme ton nez Je vais taper FTN sur Google Fortnite C'est une fucking clé USB Jamais je mets ça sur mon PC Mais c'est mort les gars je, je fais quoi T'as une idée ou pas toi T'as pas d'idée En parlant, <rire> Il oublie pas les gars hein Pouce bleu N'importe qui aurait pu m'envoyer ça. ça peut être un abonné Ça peut être Fortnite La dernière fois j'avais reçu celui-là Mais toi il y a bien marqué Fortnite et tout dessus Vous me connaissez c'est plus fort que moi Je suis obligé de savoir ce qu'il y a à l'intérieur Alors du coup je vais pas le faire dans mon bunker Mais sur mon deuxième PC Où il y aura moins de risques s'il y a un hack dessus Bon les amis on est sur mon bureau L'USB a bien été validé Du coup c'est bon mon PC normalement a accès à clé USB On ouvre. <rire> Top secret. 22 gigas 6 privé MC Qu'est-ce que ça veut dire ça Qu'est-ce que c'est que le USB bizarre frère Sans un pana. Attends, qu'est-ce que c'est que ça Mais qu'est-ce que c'est ça ce... Cordel, frère. Oh c'est moi Starful là frère. Euh, ce que vous est là, c'est moi il y a genre 4 ans. C'est qui qui a mis ça sur la clé USB qui m'a ça Wesh Comment j'ai vieilli <rire> Non, non, non, mais top c'est quoi Il y a un mec qui a un photo dossier sur ma gueule. Lisez-moi, comment ça Lisez-moi Ouvre-moi, mais bien sûr je t'ouvre Monsieur, madame, cette information est top secrète. Si vous terminez cette mission, vous remportez 10 000 euros. Êtes-vous prêt Euh, ben bah, prêt comment, genre euh, Je dois mettre un pantalon ou pas besoin Lancez Fortnite et rentrez sur code. vas-y. Euh, si, je descends. si vous réussissez, je partagerai pas les infos que j'ai sur vous. PS, c'est chaud, très chaud. Code de l'île, qu'est-ce que je sois à faire Vas-y, je clique, instant. Avant que vous me connaissez, les amis, je faisais beaucoup de vidéos. Et je mettais ça sur des cartes SD que j'utilisais même pas sur YouTube. Là, c'était chaud, les amis, à l'époque, j'étais genre une calculatrice ambulante. Là, je me suis encore un peu. Allez, celui-là. <rire> Où est-ce que je suis tombé Des pièces What The fuck? C'est quoi ce bordel encore? Me dis pas qu'on recommence. Qu'est-ce que je dois faire, madame, s'il vous plaît? Dites-moi. Mais non, mais me tapez pas, s'il vous plaît. Genre, qu'est-ce que je dois faire, madame, s'il vous plaît? Ok. On, bon, on va tenter de la suivre. Je vous suis, madame. Ah, mais c'est un death run le bail. Wesh, mais mec, c'est énorme. À partir du moment où je commence, je vais avoir seulement 30 minutes pour réussir cette tour arc-en-ciel. Si j'y arrive pas, tout sera leaké sur les réseaux sociaux. 3, 2, 1, let's go, c'est parti. Les amis, vous me connaissez pas. On a sauté tous les blocs de Minecraft sur la dernière vidéo. Oh, si je suis fort sur Fortnite, mon gars. Normalement, je suis plus fort. Parce que voilà, je joue plus à ce jeu. Tu n'as rien vu du tout. Oh là là là là, le temps passe. J'espère qu'il y a des checkpoints, s'il vous plaît. Sinon, je suis vraiment dans le caca-bouda. Regardez comment on gère. On gère la fougère là. Hein. Let's go. Let's go. Oh, putain c'est serré là. Oh. Yes. C'est bon ça. C'est un checkpoint 3100 XP, let's go. Je vois c'est un checkpoint, ça, c'est obligé. On passe à la couleur orange, après il y a violet, bleu, jaune, rouge, vert, bleu, violet, gris. Il y a combien d'étages a un mec, il est tellement, vous avez vu, carpe chouette. On va tenter d'aller le rattraper. Hop là. J'ai envie qu'on mette aussi un compteur de mort voir comment je me débrouille. <rire> Pourquoi <rire> je parle Non, je suis à deux morts. D'ailleurs, vous savez que moi, l'acné, j'en ai eu énormément dans ma vie. Et j'ai trop envie, peut-être, de vous en faire une vidéo sur ma chaîne. <rire> j'ai fait mourir. Deuxième checkpoint. Et parce que même encore aujourd'hui, vous savez, j'ai encore des boutons d'acné. Je sais pas si vous en avez déjà eu ou vous en avez toujours encore maintenant, mais seuls ceux qui ont déjà eu des boutons d'acné ont le droit de liker cette vidéo. Voilà, en fonction du nombre ou quoi, ça pourrait être grave intéressant de savoir combien vous êtes, car c'est quelque chose que, qui a été compliqué, hein, je vais pas vous mentir, dans ma jeunesse. Et que même encore aujourd'hui, c'est vraiment chiant, je vais pas vous mentir. Mais j'en fais pas trop une fixette. J'ai réussi un peu à. à que ça m'embête pas dans la vie de tous les jours. Dites-moi si vraiment ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo pour vous parler de ce sujet-là. Troisième mort. Et comment bah, j'ai réussi à, à m'en battre les couilles, quoi, clairement. Oh Quatrième mort. En plus, ils disent qu'il faut aller lentement. Vas-y, c'est quoi Je vais aller très lentement alors. Comme ça, tu fais dire. Hop, hop, hop, Yeah. Lentement comme ça, genre. Oh ah Ok, let's go. Les amis, on a fait rose, violet, on repasse à rose. On augmente, c'est le principal. Je passe là. Il est vraiment sympa. En plus, j'ai mis le petit clone trooper. Il y a une zone mortelle par contre là. Il faut que je fasse attention à ça. Ouh là là, elle peut m'embêter. Il faut vite que je passe. Hop hop hop hop hop hop hop hop hop Yes, je crois que c'est bon. Euh, ouais. J'espère que là, c'est un endroit safe. Yes, on peut continuer. Vite! Non, je me l'ai suis pris dans la tête Let's go Vite, vite, vite, vite, vite, vite, vite, vite vite. Et je crois qu'il faut que je temporise ici Ça va pas me toucher Let's go Bye oh oh C'est pas fini pas que je me réussis alors On va pas me ici les amis Allez, ah, s'il te plaît, c'est là ou pas Yes, je crois c'est ici Yes What the fuck, je suis en train de voler Quoi oh, j'ai eu là Dans les trous-trous Oh, c'est trop stylé c'est un niveau nuage. C'est un fucking niveau nuage. Euh non, sans si je passe pas dedans, je crois que je meurs. Yes, let's go. Let's go. Et là, il faut pas y j'aille. Let's go. Et et Yeah Oh non, je déteste ça. Non. Non Je déteste. J'arrive trop pas avec ma souris, c'est trop chaud. Oh Il faut croire en soi. Faut pas dire je déteste. Il faut croire en soi. Je vais là-bas et je tente le saut. Ouf, on a pas le temps! Ça fait déjà 7 minutes! Oh, attends, on a rattrapé quelqu'un là! On est au palier rouge, après un vert, bleu, violet, gris. Ah, ça peut le faire, les amis, ça peut le faire. Là, on a une bombe une dynamite. S'il vous plaît, s'il vous plaît, non. Hop là, alors là, il y a des heures hein. On va devoir tenter de faire un saut comme ça. Non! de plus en plus dur, j'ai l'impression. Oh, let's go, c'est ça qu'il fallait faire. Oh non, frère! Le niveau de Est-ce que je peux. Oh non, je viens de mourir. Yes, c'est ça! Oh et là oh je dois passer sur le côté. Non non oh oh. yes oh. let's go oh là là là mais attends mais ça va hyper vite hein. Et... Et... Oh Quoi j'étais sous truc non c'est de la triche mec allez deuxième tentative oh. yes dis-moi c'est la fin ça ça va m'emmener où ça je teste. Yes punaise. Oh là, y a beaucoup de joueurs encore. Waouh, les gars, on est beaucoup monté hein. C'est pas fini. Mmh. Ok, bien joué. Mmh. Ok, bien joué. Mmh. Ok, bien joué. Oh, c'est dur ça, non Non, c'est chill. Comment tu fais oh, Il est tombé. Oh, oh là là là là bah, attends je suis chaud là. Mmh. Oh mais mec, Ez Premier coup Oh punaise, non. Mec, <rire> <rire> cette plaque de merde. Non, je voudrais pas que mes photos elles s'il vous plaît Non, non, non Oh, please Ok, là, là, je vais pas me laisser faire Yes, niveau bleu On avait carpe chouette depuis telle heure, Elle est pas montée, frère Ça, c'est parce que c'est hyper dur, en fait, s'il te plaît Tu moi pas, c'est parce que c'est hyper dur C'est de la soupe Bah, est mon gars Hop, moi je monte, là Hop, comme ça Bah, c'est est Par là, il y a une personne devant moi C'est pas que que tu me gênes, mais heureusement qu'on se touche pas, quoi euh, euh, non j'ai glissé j'ai glissé chef trop peur que les bulles en fait elles explosent si je reste trop longtemps dessus non j'ai fait la même erreur c'est vraiment des niveaux de merde <rire> Mec c'est un gros rageux tu sais tu crois que je pue c'est pour ça que tu veux me fous du savon en fait euh, non mais tu te prends pour qui m'amène euh... oh. non oh dernier niveau dernier niveau dernier niveau après j'ai là bas Let's go, let's go Chez Carpe chouette <rire> Ok là on arrive dans les niveaux sombres Avant le niveau arc en ciel final Je crois que c'est des petites plaques comme ça Oh elles sont fines hein. oh là là c'est dur ça Hop là ok, c'est quoi ça <rire> Il faut pas que je touche les barboulets Sinon je meurs instant, je pense qu'il faut que je tombe Juste ici, nickel, là je vais là, là je suis ici, la prochaine elle est où Elle est là, let's go Tranquille, je vois comme les cubis c'est petit Oh c'est des trucs à bondy Oh, yes, yes Oh, je m'attendais pas Ok, alors si c'est des trucs qui rebondissent il Faut que j'arrive jusqu'à la plaque là-bas Celle-là va monter ici On a dépassé la moitié du temps On est à 16 minutes 40 Je pue, j'aurais dû m'attraper Je, je l'ai pas fait je, je sais pas ce qui vient de se passer là Tout va bien, aise En fait, il faut juste que je me rattrape au cas où Ça m'aidera fortement What Il m'a pas fait sauter Mais, mais c'est une blague, frère il, Le truc, il m'a pas fait sauter Oh my god, je ne parle pas. Oh yes, let's go. Il faut que j'aille où Ici Yes Ok, toutes les couleurs là, maintenant je suis en couleur grise. Bon, 1, 2, 3, 4, il manque 5 niveaux, il me semble. Ok, ok. Ok, Moi bon, ça c'est plutôt facile. Pourquoi, Pourquoi il y a marqué euh, point d'exclamation en mode il faut pas que j'y aille Je comprends pas. Parce qu'il faut que j'aille vite, genre. Ouais, c'est trop bizarre. Pourquoi il y a marqué un hein, point d'exclamation Là. Oh ce piqué là Et prochain niveau Bonjour madame Tu j'ai fait d'un seul coup là, on est au niveau chocolat Mais mec, c'est trop facile ce niveau chocolat, c'est pas possible Comment ça, t'arrives pas à faire un niveau chocolat bon, J'avoue, c'est un peu fin quand même, j'ai rien dit, je vais, je vais fermer ma bouche. J'avoue que... C'est vraiment très petit quoi. C'est très ricky. Ok, ok, je... c'est de plus en plus ricky, je comprends. Mais c'est faisable En fait, c'est de plus en plus loin. Celui-là, il est vraiment loin. Oh, let's go! Oh, let's go! Non, je t'ai sauté plus! Oh, le rattrapage, le rattrapage! J'ai triché, j'ai triché. Chocolat supplémentaire, j'ai triché, j'ai triché. Ah, C'est pas fini, putain de merde. Oh. Bah, alors, la sirène, on a le seum que je passe devant. Attends, il faut que je saute sur le chocolat là en face, ici. Okay. C'est un truc qui rebondit! C'est un truc qui rebondit encore et prochain niveau Je des gens qui rage là. Il y a des gens ils me tirent dessus là, je sais pas pourquoi. Allez, allez, Iiii. Oh non, elle pleure Écoute, tu montes en haut, je te pose des v -bucks. Va dans la boutique et tu mets le code de chaîne pour un maximum de chatte. Ah, c'est bon, elle a dit qu'elle le faisait. Allô Ouais, ça va Ouais, toi Ouais, tranquille, mec, alors Comment ça se passe un petit peu ton niveau T'en es à où, toi T'es un chain Non, euh... Non, non, je suis pas un chaine, je suis... Ah oh my god, ça va? Ouais, ça va. Et toi, dis-moi, t'es quelle couleur de niveau? Mais moi, j'arrive pas. T'es en bas ou en haut? Bah, je suis en bas, j'arrive pas à faire le death run. T'as mis le code pour un maximum de chat? Bah, oui, bien sûr. ok, d'accord. Merci, beau gosse, c'est plaisir. Bah, en fait, je suis une fille. D'accord. Est-ce que tu peux m'ajouter? Eh ben, bah, tu sais quoi, je t'ajoute si moi j'arrive à terminer la tour. Je suis au niveau quasiment arc-en-ciel tout en haut. Ah, bah, bien joué. Hein. Je suis plus fort dans les death runs, euh, tu vois, là, normal. On doit baiter les pièges et tout et tout. Ah, t'es fort plutôt avec les pièges? Ouais. Ok, moi, je suis passé et niveau bleu, c'est le dernier niveau avant le niveau arc-en-ciel. Eh, ah, tu sais, je suis vraiment choqué hein. Faut pas, faut pas être choqué. Voilà, je suis en train de vite de choquée. terminer. Il me reste plus beaucoup de temps parce que, parce que sinon ensuite après, il y a des photos de moi qui vont être postées sur les réseaux et j'ai pas envie. Il y, y a des plaques à me tuer, je sais pas pourquoi. Il faut choisir vraiment au centre. T'inquiète, j'ai compris. Hop là. Moi, je reste en bas. Je suis aux tiges de glace. Hop là. Hop là. Tu les sais, tiges moi dois d'avoir mon tout premier skin. C'est lequel ton tout premier skin ah pas mal, trop content pour toi. Hop là, fou. Hop là, fou. Je te jure, là, je, je suis. Il fait très chaud. Où hein. je suis là? Hop là, prochain niveau. Je suis dernier niveau. Il me reste. Un peu plus de 5 minutes pour tout terminer Je suis tout en haut, je suis au niveau arc-en-ciel, si tu regardes en haut. Oh, il y a Fluxy, là, il y a Fluxy Bien Fluxy, j'ai plus que 5 minutes pour terminer le dernier niveau, vite, vite Sinon, on va devoir mettre toutes mes photos sur Internet. J'ai pas Et envie... Je t'explique en fait il y a un hacker il a accès à des anciens documents de moi de mes premières vidéos jamais faites Mais Sauf que j'ai plein de ouais. boutons et j'ai pas envie de partager ça tu vois pas de faire ça Si bon, ouais. tu vois des fois il y a des choses qui sont personnelles Je sais pas comment il a réussi à avoir accès à ça, ça tu vois Ouais moi aussi une fois on m'a accueilli mon compte alors que j'avais la Renegade Non J'avais plein de skins J'avais même la banane dorée, la Renegade et j'avais Galaxy et Iconic Mais tu t'y connais de... Ouf, un skin rare! Il y a aussi la boule rose euh, et le fouet trop peur violet. Mais what the fuck? Et en plus, une fois, on m'a combriolé, du coup, on m'a volé mon téléphone. Ah oui, c'est compréhensible maintenant. Je comprends pourquoi t'as perdu tous tes skins ultra rares. J'avais même le chevalier noir, le chevalier noir. T'aurais pas vraiment dû enlever ton compte. Hein. T'as pas vu, je l'ai récupéré? Quand même! Moi, j'avais grave peur hein, quand j'ai vu la vidéo. Ouais, ouais, ouais. Mais moi aussi, j'avais grave peur. En fait, je savais pas que je pouvais le récupérer, tu sais. Eh, j'étais en train de rigoler oh. à la fin. Ouf. Je me suis dit ah, c'est sûr il va le reprendre oh, Fuxi il est mort devant moi Je suis au sucette Oh putain il est tellement dur ce niveau oh. En fait je, je stresse de ouf Il me reste tellement peu de temps pour terminer ça oh, Let's go let's go. Deux minutes il me reste Oui c'est grâce oh. à mon pote hein, que je suis allée dans cette map Elle est incroyable cette euh, map euh, Moi perso euh, les destroy comme ça euh, Je sais pas j'aime pas trop moi j'habite à Paris T'habites à Paris toi Mais t'as vu quelle heure il est Tu dors pas Ah mais t'es en vacances Bah ouais Ah bah ouais Bah ouais logique Il est 1h18 Ça va tchou Ah j'ai un problème c'est que là en fait C'est des couleurs Et j'ai une chance sur trois de me tromper Peut-être que c'est la couleur ah, jaune. Non que... Fluxy aide-moi sinon Les 30 minutes vont passer Vas-y Fluxy J'ai testé celui de droite Ok ok C'est le vert au milieu bien joué Ok ensuite Ah oh, ok Je vais tester le vert à droite Oh c'est le vert à droite ok Ensuite après je pense rouge. Non putain, il en reste plus que deux mecs C'est jeune jeune vers à droite En ce moment j'aime bien jouer à d'autres jeux. Je sais pas si tu regardes, des, tu regardes mes vidéos sur d'autres jeux un peu Ouais ouais je regarde ah, Après il y a de des ouf. choses euh, On va pas se mentir Il m'intéresse pas trop mais je regarde quand même mes petits pouces bleus Ah c'est jeune ici ok plaisir. ça fait trop plaisir ceux qui me suivent sur les vidéos Mais c'est pas forcément que du Fortnite ou quoi oh, Je crois que c'est fini Yes 29 minutes et 21 secondes les amis Oh c'est trop joli où je suis Il y a plein de jeux et tout de bouboule Y'a même un trampoline Mais non Moi je suis tout là-bas Tu vas y arriver Go donnez de la force les amis Comment tu t'appelles Bah en vrai je m'appelle Lina donnez de la force les amis à Lina dans le chat Mais Oh ce crispé bouton C'est quoi ça Oh, 7000 XP euh, Je suis niveau 147 T'es niveau combien 166 T'es niveau 166, sans le passe Tu veux dire quelque chose Là c'est la fin de la vidéo si tu veux dire quelque chose Au revoir et likez, abonnez-vous N'oubliez pas le code Unshine pour un maximum de chat Merci beaucoup, ça fait trop plaisir Tryhard bien Et moi, je vais casser cette clé USB, ok Tu vois ça C'est fini tu peux juste cliquer ici sur une autre vidéo masterclass, C'était une chaîne Geek comme un port. Ciao bye. Simmer!